Et yo, Alors c'est juste pour vous prévenir que la qualité du son, euh, j'ai vu ça que pendant le montage, était pas terrible. Donc je suis vraiment désolé, je vais essayer de régler ça pour la prochaine vidéo, sinon je changerai de, de logiciel pour enregistrer. J'utiliserai de logiciel, enfin bref, c'est compliqué, mais voilà, juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, la qualité du son devrait revenir pour la prochaine vidéo. Voilà, bonne vidéo Et hey, yo tout le monde, c'est GG, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Ça fait pas loin de 6 mois que j'ai pas tourné une vraie vidéo. Mais là, je me suis dit, j'ai le temps. Parce que voilà, pour le moment les études, ça va, donc j'ai le temps. Et je vais donc vous faire une petite vidéo rapide. Euh, avec. Euh, donc vous verrez au montage, il y aura un peu plus de trucs que d'habitude parce que, comme vous pouvez voir maintenant, j'utilise Movavi euh, Studio. Euh, qui est un peu plus complet et en même temps plus intuitif que Camtasia que j'utilisais avant donc on va essayer pendant un temps et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais vous présenter mon nouveau site parce que je ne sais pas si vous savez je pense pas hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent mon site mais en gros j'avais un site internet donc je vais vous montrer Hop, voilà, Google Chrome voilà donc avant mon site euh, c'était euh, ggknighgamer avant mon site internet c'était celui-là, je vous, je vous ai déjà mis une fa... enfin j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne sur ce site donc vous pouvez retrouver euh, là il y a la bulle quelque part qui va s'afficher voilà qui sera au-dessus de ma tête euh, donc ça c'est un peu long à charger hein, il n'était pas du tout bien optimisé ce site mais pas du tout il était dégueulasse donc voilà ça c'était mon site avant donc, euh, bon, je, je, je, je, il est toujours accessible, hein, comme vous pouvez le voir, mais il y aura, pour ceux qui suivaient ma chaîne aussi via mon site, ça ne sert à rien d'y aller, il ne sert plus à rien. Hein. Donc, du coup, je vais vous montrer comment aller sur mon nouveau site, et je vais vous le présenter rapidement. Donc, je me suis un petit papier. Hein. Donc, l'adresse de mon site, vous mettez gg, hein, comme d'habitude, .kg, pour le cas. Pour le knight gamer et non pas le knight gamer hein. on m'a fait beaucoup de reproches là-dessus ces derniers temps voilà. Point. .wixate slash gg kg hop là c'est vrai que ça va pas marché on aime ça les fails ah c'est cool j'ai totalement fait de la merde alors, attends, autant, autant pour moi, https2.slash Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah! Alors, autant pour moi. L'adresse mail, enfin, l'adresse du site sera c'est là Alors, euh, si vous voulez retrouver mon site, pareil, je vous mets un petit, une petite fiche euh, ici. Dans la description, si vous cliquez sur mon site, euh, il y a écrit 2.0 maintenant dans la description. Donc c'est le nouveau site. Et euh, également, quand vous êtes sur la page de présentation de ma chaîne, euh, vous pouvez y avoir accès en cliquant sur le petit logo, ça ressemble à une planète. Voilà. Donc euh, vous aurez accès assez facilement. Alors, le site est un peu plus gourmand, mais il est beaucoup plus optimisé, et il est beaucoup plus beau. Personnellement, je trouve, ça n'en a plus besoin. Voilà, donc on arrive sur le site. Ça nous met tout d'abord ceci. Donc, un petit message de bienvenue, sympathie. Donc, j'ai utilisé Wix euh, pour faire ce site. C'est très intuitif et hyper facile à faire. Donc, bienvenue. Euh, donc, tu trouveras ici les infos sur ma chaîne, ainsi que les actus sur moi et ma chaîne. J'ai répété deux fois ma chaîne, on s'en fout. Donc, là, on peut fermer ici aussi. Et là, il y a un petit message avec écrit... Si tu cliques ici ou sur mon logo, donc qui sera là, on a de la musique. Donc ça sert à rien. Mais pour ceux qui voudraient voir un peu ce que j'écoute comme style de musique, si vous avez Spotify par contre, euh, si vous ne l'avez pas, ça vous le lancera dans le navigateur. Si vous l'avez ça vous le mettra sur votre ordinateur directement. Donc voilà. Il y a un petit, une petite fenêtre en plus qui s'ouvre. Et vous avez accès aux 100 premiers types de ma musique, de ma playlist, je crois. Donc voilà. Et vous avez juste à lancer, vous pouvez écouter de la musique. Bon, c'est pas très utile, mais si vous voulez, voilà. Donc là, on va fermer. Hop Là, c'est un peu gourmand, mais j'ai vraiment passé pas mal de temps. Hein. J'ai passé à peu près, je sais pas, une bonne semaine pour tout optimiser sur le site. Donc voilà. Donc pareil, si on clique sur mon logo, ça nous redirige vers la page pour avoir accès à ma musique. Voilà. Donc c'est exactement la même. Hein. Voilà. Il y a les animations et tout. C'est travaillé. Hein. Donc voilà. Donc, une fois sur le site, vous pouvez faire plusieurs choses, vous pouvez vous balader. Donc, comme je viens de vous le dire, alors vous avez les onglets en haut. Donc, l'onglet accueil, c'est pas comme sur mon autre site, c'est-à-dire que ce n'est pas différents onglets qui s'ouvriront sur votre page d'internet, mais c'est directement, tout se passe dessus, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est uniquement vertical. Donc, c'est... Pour les mobiles, c'est un peu plus dur de faire tenir le site parce que ça rame, mais bon, voilà. Donc, si on clique sur mon... Le, sur le le nom donc j'ai pas mis encore GG Night enfin j'ai laissé Night Gamer pour le moment voilà ça vous redirige directement sur ma chaîne YouTube et si vous n'êtes pas abonné euh... allô si vous n'êtes pas euh, non bah pas du tout euh, donc voilà et ça vous redirige sur mon site enfin euh, directement sur YouTube sur ma chaîne YouTube vous avez ici la dernière vidéo que je sortirai donc, c'est moi qui devrais me mettre à jour assez régulièrement, mais voilà. Si je sors une vidéo, vous la retrouvez là-dessus. Sachant que vous pourrez vous abonner au News Trailer, ça s'appelle comme ça, merci hein, à l'accent anglais, donc qui vous permettra de recevoir une notification dès que j'apporterai quelque chose de nouveau sur le site. Donc, si une nouvelle vidéo sort, si vous n'avez pas activé la petite cloche, c'est important d'activer là. Euh, vous, vous, vous verrez aussi vers le, via le site. Donc ensuite vous avez ici les liens rapides. Donc via ma chaîne, mon Facebook, mon Twitch. Alors j'ai jamais fait de live Twitch, mais pour ceux que ça intéresse, j'en ai, j'ai un Twitch, Twitch, oui Twitch. Euh, si jamais, voilà. Peut-être qu'un jour je ferai des lives, mais je vous préviendrai avant. Mon Twitter et mon Insta perso. Ensuite, on a l'onglet mes vidéos. Donc si on clique sur le mes vidéos, ça nous met directement. J'ai gardé un peu la même formule que pour euh, mon ancien site. C'est-à-dire que si on clique sur le titre de la page, ça nous remet directement sur YouTube. Parce que c'est un peu plus pratique. C'est enfin, YouTube est fait pour ça, quoi, on va dire. Donc sinon on appuie sur toutes mes vidéos. Et là, hop, si on fait voir, ça nous met directement sur la une des vidéos de la chaîne. Et sinon, ici, vous trouverez toutes mes vidéos. Et euh, bon, bah voilà, vous cliquez sur lire la vidéo, et ça vous mettra... C'est un peu loin à charger. Voilà. Et ça vous met dans ce cas-là un pop-up sur la page. Sur mobile, c'est fait aussi exprès, voilà, ça vous met un pop-up sur la page qui vous lira la vidéo directement. Voilà. Et sinon, vous cliquez sur la petite flèche ici, et hop, et ça redevient comme c'était. Donc comme ça, ça évite d'avoir une page entière avec toutes les vidéos. Là, vous avez juste à cliquer, et le, le site gère. Voilà. Ensuite il y a mes actus, Alors pour ceux qui savent pas, ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui savent. J'ai sur déjà sur mon ancien site, hein, j'avais un blog sur lequel je mettais quelques petits trucs. Bon, pas grand chose, mais des informations sur moi et la chaîne. Voilà. Donc j'ai recréé ce blog, j'ai repris les informations, j'ai recréé tous les posts que j'avais fait sur l'ancien blog. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait deux ou trois. Hein. Euh, voilà, je les ai refait sur celui-là parce qu'il est assez bien optimisé. Voilà. Euh, pareil, ça vous propose de vous inscrire au news trailer donc euh, si jamais je mets quelque chose sur le blog vous pouvez vous inscrire c'est toujours sympa sachant que je, je suis, pour vous donner un ordre de paire, aussi actif sur le blog que sur ma chaîne voilà. et euh, donc vous avez ici le dernier truc que j'ai posté, là les différents blogs avec euh, le début de ce que j'ai écrit dedans et vous avez les archives, Bon, ça je vous laisserai regarder hein. mais bon voilà et directement ici vous si vous cliquez vous êtes redirigé sur le poste. Voilà. C'est la première fois que j'essaye, mais... Euh... Voilà, et ça vous redirige sur le poste en question. Voilà, donc ça, c'est la partie un peu plus... Si vous voulez vraiment avoir des infos sur ma chaîne, et comme vous pouvez le voir, j'avais posté un truc sur mon blog, dont du coup quasiment personne ne l'a vu, pour dire que j'avais changé le nom de la chaîne. Effectivement, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, le nom de ma chaîne, ce n'est plus GG Night Gamer mais juste GGKG Voilà. ensuite vous avez, bon alors ça ça sert à rien hein. c'est... c'est juste pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, vous avez l'onglet histoire où euh, je me présente rapidement alors bon, euh, le, la dernière ligne avec je sors une à deux vidéos par semaine quand j'ai le temps euh, le quand j'ai le temps est important hein, parce que bon Là, ces derniers temps, j'avais pas le temps. Et comme vous pouvez le voir, ça, on pouvait le faire sur mon site. On peut mettre des gifs. Donc voilà. Ensuite, on a l'onglet me contacter, voilà, qui vous permet de m'envoyer un message. Si vous voulez me dire quelque chose en particulier, vous pouvez directement me l'envoyer ici. Et ici, c'est une petite fonctionnalité que le site propose, que j'aime bien. C'est dès que j'aurai une nouvelle photo à vous poster. Alors pour le moment, j'ai mis mes photos de profil YouTube et de mes réseaux sociaux parce que je savais pas trop quoi mettre mais si jamais je pose des trucs en rapport avec la chaîne vous les retrouverez toujours ici et en bas vous avez donc toujours les boutons avec la création enfin le lien vers ma chaîne mon facebook si jamais vous voulez me suivre vous pouvez mon twitch mon twitter et ainsi que mon instagram donc voilà la présentation rapide de mon nouveau site internet donc je vous invite à aller voir si vous avez le temps et euh, à vous abonner pour recevoir les actus sur ce site parce que bah, c'est pratique quand même, hein. au moins vous recevrez euh, les notifs comme sur Facebook euh, comme sur YouTube parce que je sais que YouTube bug de temps en temps et alors il y a un petit truc une option en plus qui peut vous intéresser j'ai il y a un petit bouton ici et si on clique dessus alors voilà ça ouvre une bulle de chat et euh, c'est le même délire délire que euh, l'espace me contacter, sauf que lui m'envoyer un mail, vous me posez des questions et moi je les reçois sur mon téléphone en direct. Donc je peux vous répondre. Si jamais vous voulez me demander des trucs sur la chaîne, vous me les envoyez là-dessus et je vous réponds. Et si jamais vous n'êtes plus connecté, quand vous, vous reconnectez, ça vous mettra le message. Donc voilà. Comme ça, vous pouvez m'envoyer des fichiers aussi si vous avez des images ou quoi, à me faire me passer, voilà. Vous pouvez me parler ici. Donc c'est pas pour tout le monde, hein. enfin c'est-à-dire que vous ne pourrez pas parler entre vous, mais ça vous permet de m'envoyer des messages à moi. Donc voilà. C'est plutôt cool. Donc j'espère que cette présentation de mon site 2.0 vous a plu. Si vous avez des. si vous trouvez des trucs sur mon site, des bugs ou quoi, vous dites-le moi. Comme ça, je pourrais le modifier. Et alors, comme pour mon premier site, il y a un easter egg. Je sais pas si les gens l'avaient trouvé sur mon premier site. Il est toujours au même endroit, sur la gauche. Il est sur le coin gauche quelque part. Il y a un endroit dans un coin où il y a un Easter egg. Je vous laisse le chercher, ça peut être drôle. Si vous le trouvez et que vous me suivez sur Twitter, bah, vous, vous envoyez-moi le screen, ça peut être très drôle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous préviens qu'il y aura très prochainement, sûrement pour cette semaine ou le week-end prochain, une vidéo. Euh en rapport avec les montages et euh, les tocs que les différentes personnes pourraient avoir. Je me suis inspiré de Tartinex, pour ceux qui connaissent, donc voilà. Ça sera la prochaine vidéo qui devra arriver, si tout va bien sur la chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était GG, à plus, bye.